Donc je vais expliquer ici le principe du DNS, donc DNS, c'est le Domain Name System, qui est un système qui est hiérarchique et décentralisé. Il s'agit d'un ensemble de serveurs qui vont s'entraider pour répondre à une requête. Alors, il est hiérarchique parce qu'il est organisé sous forme d'arbre. Donc, le but, c'est à partir d'un nom symbolique, de pouvoir associer une adresse IP. Le but principal, c'est celui-ci, adresse IPv4 ou IPv6. Alors il existait avant un fichier qu'on appelait le fichier host qui permettait de faire cette résolution mais qui évidemment avec la, la taille d'internet a été très rapidement dépassé. il existe encore. Donc on utilise désormais le système DNS, alors on a dans le fichier slash etc un ou plusieurs résolveurs récursifs DNS qui permettent à partir d'un nom symbolique de vous donner une adresse IP. Alors on n'a bien entendu que les adresses IP des serveurs DNS, sinon on ne pourrait pas les résoudre. Alors On peut éventuellement remplacer ces serveurs DNS par d'autres au besoin. Nous, ce que l'on va faire dans ce, cet exercice, c'est d'utiliser un client DNS qui va envoyer une requête à un serveur DNS récursif ou pas. Alors Il va l'envoyer sur le port 53 et en général en UDP, un mode UDP. Alors, la question posée, c'est souvent, quelle est l'adresse IP V4 ou V6 de 3W.example.org. Et normalement, le serveur DNS va vous répondre avec la meilleure réponse qu'il a en fonction des données. Alors attention, il faudra penser à utiliser un port qui, de votre côté, pas forcément le port 53, mais un port libre. C'est un port qui est en général supérieur au port 1024. Euh, Dans notre TP, on va utiliser la commande DIG. La commande DIG, c'est un client DNS qui est sans cache. Il a cet avantage qu'on peut installer sur votre machine facilement et il peut interroger n'importe quel serveur DNS. On peut utiliser par exemple le serveur DNS 9.9.9.9 qui est un serveur un résolveur DNS assez standard classique mais vous pouvez également préciser dans vos, euh, votre requête au niveau de DIG des options comme la, la présence ou non de la, la résolution récursive ou également le fait de vouloir changer euh, les adresses soit des adresses IPv4 soit des adresses IPv6 en fonction. Alors la requête également, la plupart du temps, on mettra www.univ-lil.fr par exemple, ou example.org. Donc c'est finalement un nom composé d'un nom de machine, puis d'un nom de domaine, puis un nom de sous-domaine, etc. Lorsqu'un client DNS souhaite résoudre une requête, il va s'adresser à un serveur DNS d'un type en général particulier, c'est un résolveur, en supposant qu'un résolveur c'est quelqu'un qui accepte des requêtes dites récursives. Il va être donc capable de réaliser euh, un certain nombre de requêtes associées à la requête de départ, www.example.org. Alors, ce serveur DNS, comment procède-t-il Il va tout d'abord interroger ce qu'on appelle un root serveur. C'est un serveur qui a finalement accès à ce qu'on appelle le top-level domain. Ce sont des domaines de haut niveau, .fr, .org, .com, etc. Et il ne connaît bien entendu pas l'adresse IP d'un .org. Il n'y a pas d'adresse IP associée à .org. Par contre, il y a des responsables pour un .org. Donc, il y aura des nameservers qui seront responsables, finalement, ils auront autorité sur le domaine .org. Donc, il va vous renvoyer l'adresse IP d'un ou de plusieurs nameservers qui ont responsabilité sur le point .org. Alors, vous allez retransmettre à nouveau la même requête, www.example.org, quelle est l'adresse IP Et vous la transmettre à la personne qui a responsabilité sur le point .org, le nameserver qui a autorité sur le point .org. Et petit à petit le name server va pouvoir vous répondre avec une réponse de plus en plus précise. Il vous dira pas forcément l'adresse IP de example.org puisqu'elle n'existe pas, mais il vous vous dire qui est responsable du sous-domaine example dans le domaine.org. Et ainsi de suite, on va progressivement se rapprocher pas à pas de la réponse jusqu'à ce qu'à la fin on obtienne finalement l'adresse IP de www.example.org quand on aura enfin le nom de domaine qui a autorité sur example.org ici. Alors c'est un mécanisme qui effectivement est alors là on a la réponse finale, mais ça m'explique ce qui est finalement extrêmement lent s'il n'y avait pas un système de cache ici. Pourquoi Sans le cache, finalement, vous êtes en train de faire des dizaines de requêtes à des serveurs plus ou moins distants. Donc, Par conséquent, l'idée c'est de conserver les données dans des caches à la fois au niveau des serveurs intermédiaires, également au niveau du serveur que vous avez interrogé, et enfin au niveau de votre client, Donc, dans cet exercice, service DNS, on va utiliser justement le service pour interroger le serveur, le résolveur DNS Quad9 en demandant le nom de la machine 3W dans le domaine UnivLil, dans le top-level domain FR. Donc, finalement, on souhaite résoudre, trouver l'adresse IPv4, ici, euh, du euh, serveur web de l'université. Alors, quand on regarde... Un petit peu l'interrogation qui a été faite, le dig, et surtout la réponse. On se rend compte que la réponse est un peu plus complexe que ce qu'on aurait pu attendre finalement simplement l'adresse IP. Donc en fait la première réponse qu'on obtient, on obtient en fait trois réponses. La première réponse que l'on obtient, en fait, c'est le nom canonique, le vrai nom quelque part, de la machine 3W dans le domaine Unive, dans le top-level domain FR. Alors cette machine elle s'appelle en fait VIPFS. Alors VIP, c'est euh, Virtual IP, il hein, ne faut pas chercher autre chose, et Virtual Server pour le VS. Donc finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est virtualisé. Alors ça, c'est assez classique de nos jours. Et ensuite, cette machine a finalement deux adresses IP, 194, 254, etc., 22, et enfin la deuxième avec juste 23 pour le dernier octet qui a changé. Alors la réponse, on l'obtient en 388 millisecondes. La toute première fois qu'on interroge, vous allez finalement obtenir une réponse en quasiment un tiers de seconde. Donc la section réponse, on l'obtient, mais elle est plus complexe à analyser que simplement dire, ben, voilà l'adresse IP. Le mécanisme qui entre en jeu, c'est un mécanisme de résolution dit itératif, c'est-à-dire que lorsque vous envoyez une requête récursive, le serveur qui est censé résoudre cette requête récursive, il est censé faire justement l'itération que je vous ai présentée dans le principe précédent et que je vais illustrer via le dig ensuite. Alors là, Durée maximale en cache indiquée pour la réponse, elle est indiquée ici en fait. Si on regarde un petit peu, vous avez effectivement une réponse qui est donnée à trois endroits et qui est de 21 600 secondes. Donc là, c'est une réponse qui va être valable pendant environ 6 heures. Donc c'est la première fois que j'ai fait l'interrogation et c'est vraisemblablement la première fois que le résolveur a eu à obtenir la réponse autour de l'université. Alors, à ce moment-là, si je fais une seconde requête... Je me rends compte d'une chose sur le même serveur, je peux faire une seconde requête sur le même serveur, je me rends compte d'une chose, c'est que finalement ici, euh, la réponse va être obtenue beaucoup plus rapidement, et surtout la valeur en cache elle va diminuer, c'est-à-dire qu'elle va être obtenue à partir du cache de mon résolveur, qui l'aura mémorisé pendant un certain laps de temps. Donc les délais de réponse vont être influencés vis-à-vis -vis de ce euh, système en cache, c'est-à-dire à la toute première question, vous allez avoir 388 par exemple millisecondes, si vous faites l'interrogation une seconde ou une troisième fois, vraisemblablement, la réponse sera obtenue en moins de 50 millisecondes, moins de 80 millisecondes si vous êtes assez éloigné. Mais globalement, c'est le cache qui va répondre et pas euh, l'interrogation euh, itérative qui était présentée tout à l'heure. Alors Pour la question 4, je vais euh, m'intéresser à la réponse qui a été fournie par le DIG de cette commande-ci. On remarque ici qu'on a interrogé un serveur spécifique de l'université. Et non, pas euh, le serveur Quad9. Alors, ce qu'on obtient en plus, ce sont des éléments qui indiquent euh, les autorités et une section également additionnelle qui donne des IP. Alors, on a la même réponse, hein. alors ici avec 21 600 secondes, donc la durée en cache, mais également euh, des informations supplémentaires sur euh, les personnes qui ont autorité sur le domaine Univ-Lille. Donc, ici, on a deux noms de serveurs qui ont l'autorité, NS1 et NS2. Et enfin, on va donner dans les sections additionnelles leur adresse IP pour éviter d'avoir à réinterroger à chaque fois et demander l'adresse IP associée. Donc, on remarque que finalement, dans une réponse DNS, vous avez en fait quatre sections. Il y a la section question qui est présente ici il y a la section euh, réponse qui peut être composée de plusieurs réponses. Et enfin, il y a les autorités et les additionnels qui vont vous donner des informations supplémentaires dans le cas où elles sont disponibles sur le, euh, les serveurs de l'autorité et éventuellement leurs adresses IP ou d'autres points associés.